Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui euh, j'ai enfin décidé de vous filmer une vidéo nettoyage de la cuisine. Euh, en fait, j'ai déjà fait le micro-ondes, j'ai fait le four, la hotte à fond, j'ai fait le frigo tout ce week-end, euh, parce que c'est le nettoyage du printemps et puis je me suis dit mais en fait ça les intéresse peut-être de savoir comment on nettoyer les, les, la cuisine. Donc évidemment on va pas refaire tout ça mais on va faire les placards et en même temps, euh, J'en profite pour filmer la partie tri de la cuisine euh, qui fait partie de ma formation qui est euh, sur le minimalisme et sur comment retrouver l'essentiel. Et on passe évidemment par la case des encombrements du matériel. Parce que oui, j'ai récupéré beaucoup de choses, surtout dans la cuisine, euh, lors du décès de ma maman. Et donc euh, voilà, c'est le moment de trier maintenant que j'ai quelques mois de recul. Je sais ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Mais voilà, ça vous ne verrez pas, si vous voulez voir tout ça, ça sera dans la formation. Sur ce, allons-y Donc, une fois que vous avez tout enlevé moi je vous conseille d'avoir votre aspirateur à portée de main et une petite bassine d'eau avec un nettoyant multi usage et votre éponge ou votre lingette, ou utilisez la jette et évidemment de quoi essuyer et voilà on va commencer par tout simplement aspirer et enlever aussi on avait mis ceci pour éviter que tout bouge Donc n'hésitez pas à bien secouer et puis on verra s'il faut les nettoyer un à un, en général, oui, il faudra les nettoyer. Bref, on va commencer par inspirer. Bon, voilà, je me suis débarrassée de ces choses. Euh, la majorité, ça vient de chez ma mère. Ça, ça mère. Celui-là, il est cassé, du coup, il vient dangereux à utiliser. Et ceux-là, c'est le rare à nettoyer. Et euh, de toute façon, on n'utilise plus, donc on va les... Aller... Désolée, on va les jeter. Ça fait 4 ans qu'on les utilisait. Donc ça va, hein on aura quand même bien fait hein des, des, des autres BA écologique, je ne sais pas comment dire. Mais voilà. Tout ça, ça part. Maintenant on va s'occuper de tout ce qui est casserole. Et après ça sera déjà fini. Non, il reste deux placards. Bon alors là ça va aller assez vite. Je sais que c'est propre et il y a juste les accessoires de rôtissoir plus euh, deux accessoires de frigo, deux mugs, vin ben, champagne qu'on ne boit jamais, euh, deux trucs de glaçons, un comment ça s'appelle un batteur à eux, un, un appareil pour faire des gaufres et des croque-monsieur et ça c'est un nouveau bouteille qui devrait aller dans le café. Voilà. Et ensuite il y a un gadget pour faire des œufs durs que j'ai déjà utilisé quelques fois enfin, je viens de récupérer en février euh, mon batteur girafe pour les soupes que j'utilise tous les deux semaines et j'ai ceci c'est pour préparer le gâteau d'anniversaire de ma fille euh, qui est en juin donc euh, voilà là il n'y a rien à enlever c'est aussi simple que ça maintenant on va faire celle du dessous Donc, en gros, euh, ça, c'est le... quand les enfants veulent jouer à la cuisine, ils jouent ici. Euh, ça, ce sont des faux euh, aliments. Par contre, il y a des choses que nous, on utilise, comme les sauveuses à salade, euh, un grand plateau, et tous les saladiers. Donc, les saladiers, on a en commun, ils peuvent jouer avec, et nous, on peut les utiliser aussi pour faire des salades, évidemment. Et voilà. Donc, voilà, j'ai fini de nettoyer la cuisine. Euh, j'ai oublié de vous montrer sous l'évier et euh, l'épicier mais c'est fait hein mais bon, vous voyez ce que je veux dire à vous de vous y mettre de profiter peut-être du week-end et de faire votre cuisine à fond euh, si vous avez besoin d'astuces pour nettoyer votre hotte et qu'elle soit toute clean je peux, vous dire, je peux vous les donner en commentaire n'hésitez pas à me le dire et pareil pour le four euh, le four est-ce que je vous ai filmé une vidéo Au sinon, je vous en filmerai une un jour. Pas tout de suite, parce que maintenant, il est vraiment très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, propre. Ouais Bon, allez, du coup, je vous souhaite un bon nettoyage de printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao